Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 16 mai 2021, j'aimerais faire une petite vidéo, euh, vous parler un peu d'un article que j'ai pris sur Zero Edge qui excellente qui monte euh, le fossé des générations qui existe euh, en ce moment, où, et aussi surtout la conception euh, euh, de la vie, de, de l'économie, euh, entre autres, là, euh, euh, de la part des différentes catégories de, de citoyens, dans le fond. Euh, euh, C'est une étude qui a été faite, là, qui est très, très, très euh, euh, Important, qui se trouve à avoir beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, je l'ai mis sur mon site. Il y a un PDF en dernier. Et surtout, moi, je regarde ça du côté économique. Comme je vous parle, c'est sûr que je fais euh, des vidéos sur l'économie. Donc, euh, je vais regarder ça avec vous, mais du côté économique. Et euh, on, on regarde toutes les générations qui ont existé. Euh, génération de du silence, Baby Boomer. Génération X, millénial millennia, euh, excusez, à partir de l'an 2000. Et génération... Z. Donc, euh, c'est, euh, euh, ça va être assez important pour comprendre l'économie, surtout pour comprendre l'époque qu'on vit en ce moment parce que c'est une époque très, très particulière qui est, a beaucoup, beaucoup de similitudes de, euh, des années 70. On est dans une époque... Un, pas mal troublé. Et ce qui est arrivé euh, cette nuit, je crois, euh, euh, ça commence à brasser pas mal encore à, euh, à Gaza, là. Euh, il y a eu une attaque. Donc, euh, oui, il va y avoir beaucoup, beaucoup de tensions. Euh, euh, il y a beaucoup d'instabilité due à la crise du coronavirus. Euh, mais euh, euh, toute cette crise-là a engendré beaucoup, beaucoup d'incertitudes de, de, dans l'économie pour le futur. Les riches vont devenir plus riches, les pauvres plus pauvres. Donc, euh, il m'a semblé bon euh, de regarder ça avec vous. Mais euh, comme je vous je vous ai souvent parlé, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans l'économie c'est surtout l'économie de proximité et euh, j'ai vu que Charles Gav faisait ça, euh, aller rencontrer des citoyens, euh, bah, des entreprises, des petites entreprises. Euh, euh, je vous ai parlé souvent de, de l'entreprise de mon fils et de ma belle-fille euh, qui est une entreprise euh, qui est située à Trois-Rivières. C'est pas une publicité que je dois faire mais par contre c'est une fierté que j'ai. Euh, ils ont remporté euh, bah, deux prix, euh, deux ou trois prix mais à quoi de toute la crise du coronavirus, euh, euh, ça a été un peu paralysé. Donc, euh, ils, ont ils ont remporté un prix de l'UPA et euh, c'est pas encore... Euh, il, mon fils était supposé de rencontrer un grand chef du Québec là et avoir une session avec lui... Euh, pour euh, parfaire ses connaissances en cuisine. Et euh, l'autre euh, prix qu'ils ont gagné, c'est de euh, développement durable. et C'était assez long quand même à se mettre en place. Et je voulais tout simplement vous partager ça. Euh, c'est euh, Ça a passé dans notre quotidien, le Nouvelliste, euh, dimanche, aujourd'hui. Donc, euh, je l'ai partagé sur Facebook, c'est un peu partout. Donc, on va simplement regarder ça. C'est peut-être deux deux, trois minutes. Euh, c'est tout simplement une fierté et c'est une en entreprise locale. Euh, mon fils et ma belle-fille avec leur entreprise Coureur des Champs sont euh, un des quatre là, qui ont remporté euh, le, le prix dans tout le Grand trois rivières Donc, c'est un fait à noter et ça va vous faire connaître l'entreprise aussi en même temps parce que je crois beaucoup au, au local, les fermiers locaux tout ça. Donc, euh, les fermiers euh, euh, qui sont euh, dans notre territoire et euh, Marquis Didier font ça. J'ai fait un peu de montage pour parce que je voulais focuser sur l'entreprise de mon fils et ma belle-fille. C'est pour ça, et le son est peut-être pas très très bon, mais on, on revient après ce petit bout-là. Merci. et gestionnaire de la certification depuis plusieurs années, puis chaque année lors de notre super bénéfice, euh, on remet quatre prix reconnaissance en développement durable donc parmi nos certifiés de l'année, euh, ceux qui se sont le plus démarqués ou qui ont fait des, des initiatives qui sortaient de l'ordinaire. Nous souhaitons aussi remettre un prix reconnaissance à l'entreprise Coureur des champs, une petite entreprise familiale qui a réellement à cœur les valeurs de développement durable. Donc, euh, notre action euh, face à ça, c'est sûr que ça a été de la joie, de la fierté beaucoup, parce que depuis euh, l'ouverture de l'entreprise, en fait, c'était vraiment la voie qu'on prenait euh, éco-responsable. Donc, avoir une reconnaissance là, pour toutes euh, les actions qu'on avait faites, euh, c'était vraiment, ça venait de tout confirmer qu'est-ce qu'on avait fait. Là, ça ça a fait vraiment du bien. Euh, nous, chez Coureurs des Champs, en fait, on cuisine à partir d'aliments biologiques et locaux. Le plus possible, en fait, notre but, c'est d'encourager les producteurs de la région. Euh, puis euh, si possible de, de prendre des producteurs qui sont euh, issus de l'agriculture euh, biologique aussi on fait un effort au niveau euh, environnemental dans l'entreprise en soi euh, pour nos bouffets on essaye le plus possible qu'ils soient zéro déchet on a du compost euh, fait maison huit mois par année euh, je crois que souvent les gens se laissent arrêter un peu peut-être parce qu'ils pensent que c'est compliqué mais personnellement j'ai pas trouvé ça difficile en fait c'est juste de trouver des façons alternatives, qui sont en plus en respect pour l'environnement. Le, bon, on revient à nos boutons. Euh, tout simplement, c'est pour souligner ça. Je pense que c'est très, très important. Euh, pas simplement pour une entreprise que j'ai à cœur, parce que c'est celle de mon fils et de ma belle-fille et, belle et que je me suis vraiment impliqué là-dedans, je continue à le faire, mais aussi pour pour euh, l en, les entreprises locales ce qui est arrivé avec le, la crise du coronavirus euh, même si ce pas terminé nous, on, aux États-Unis on commence à enlever les masques tout ça euh, donc euh, quand même il y, y, y a des changements là, très très importants dans la société je pense que on l'a entendu souvent euh, on va euh, être plus local au niveau de notre consommation euh, on sait que les voyages euh, oui peut-être que ça va revenir mais ce sera plus comme avant les gros paquebots euh, avec cinq dix mille personnes euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui qui vont changer. Je dis pas qu'on n'aura plus de croisière, de toute façon, je trouve ça un peu immoral, de, de temps. mais ça ne me regarde pas, là. C'est pas un jugement de valeur que je dis là, là, là mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de, de, de gaspiller pour, euh, euh, en tout cas, on ne viendra pas là-dessus, mais euh, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans, dans la société, et surtout, euh, la. la, la, la, la, la Travailler en ligne, local, on le sait, c'est déjà parti. Il euh, y a des choses qui vont encore changer au niveau des ben, des, euh, des comportements d'individus de, de, de, de, en groupe, de masse, là, qui sont en train de changer, qui ont changé et euh, on ne reviendra pas plus à une normalité qu'on a connue avant le, la, la crise du COVID, qui a été, on doit le dire, engendrée beaucoup par les gouvernements, euh, même si on a eu beaucoup de... Euh, là, on commence à faire des critiques. Là, en tout cas, on a eu... Euh, euh, de la mauvaise gestion dans tout ça. Donc, euh, on va commencer tout de suite. là. C'était tout simplement une petite introduction. Bien, on va commencer avec euh, ce que j'ai vu. Euh, c'est J'ai placé aussi l'article le, le, le, euh, sur mon site euh, web. Euh, ça, ça se trouve être les grands événements qui ont marqué la société américaine. Et euh, lorsqu'on dit que ces événements-là ont marqué la société américaine, euh, c'est aussi, je pourrais dire, euh, la société, euh, euh, ben, l'Amérique la, du Nord au complet, le Canada inclus, et peut-être aussi la planète parce que dans le fond euh, tous les yeux euh, sont sur les États-Unis et euh, bon on, dans en gros là, on voit l'assassinat de JFK euh, le mur de Berlin qui est tombé la révolution technologique on a vu euh, on, on met Steve Jobs euh, mais euh, c'est tout ce que, que la révolution technologique euh, a fait qu'on dans notre creux, le cru de notre main maintenant on est capable de euh, d'acheter beaucoup beaucoup d'actions d'acheter un terrain d'acheter de faire des transactions d'une manière très très très facile euh, en tout cas et on a Obama aussi l'élection d'Obama le premier euh, personne de, de couleur euh, noire. ben faut, faut pas le dire là en tout cas vous savez quoi, là, <rire> qui, a, qui a été élu président des États-Unis, euh, l'homme qui a marché sur la Lune, le meurtre de euh, ouais, Luther, Martin Luther King, la fin de, bah ben, ça c'est la guerre du Vietnam, les protestations, et en 70, si on peut marquer, euh, c'est pas écrit là-dedans, là, ça c'était la deuxième guerre mondiale, euh, on peut écrire la fin de, de l'or la parité de, ben, le... Le dollar appuyé sur euh, l'or, c'est un événement qui est très, très important, qui a changé beaucoup, beaucoup de choses. Le 11 septembre, et là, c'est la crise du COVID. Donc, euh, on a un peu ici, en résumé, là, parce que j'ai mis l'article sur mon site, euh, que vous avez en détail. Euh, c'est très, très, très intéressant. Euh, euh, ça vient du Rowage. Ouais, ce que vous allez voir ici, là, dans le fond, c'est tout euh, sur le petit... Euh, le petit encadrement. Et ensuite, à la fin là, de la vidéo, on va aller voir des graphiques pour un peu, de manière économique, représenter ça. Là, voir ça, qu'est-ce qu qui s'est passé et qu'est-ce qui pourrait arriver pour le futur. Donc, on revient à nos moutons. Euh, ça, euh, OK, ça, c'est ici. Euh, je voulais aussi, euh, parce que j'ai vu ça matin, <rire> euh, c'est une petite parenthèse, là Tesla euh, euh, « On ne peut plus maintenant acheter une Tesla avec euh, des bitcoins. Euh, » Elon Musk avait fait l'annonce euh, euh, il y a quelques mois qu'on pouvait acheter une, une Tesla avec des bitcoins et euh, le, le bitcoin est parti en fou, mais là, ce qui est arrivé, euh, il a changé d'avis. Elon Musk est un excellent entrepreneur, mais souvent, il y a des... Il fait réagir pas mal des marchés boursiers avec des des, euh, des phrases chocs Et euh, tout simplement euh, ce que ça a fait, ça a fait lourd, lourdement euh, chuter ben, le Bitcoin. Donc on peut plus on a peut peu, plus maintenant acheter une Tesla en Bitcoin. Euh, euh, je pense qu'il a compris la, la, la passe, Ellen euh, Moss, où c'est tout simplement pour euh, faire du sensationnalisme, mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le Bitcoin à cause de sa déclaration. Donc, euh, c'était une chose que je voulais vous parler là-dessus. On revient au bouton. Bon, euh, ça se trouve être euh, la, les générations. Euh, la, euh, on, on, on a caté catégorisé là, les générations et c'est pas souvent le... le, le moi je suis né en 1959 donc je suis considéré comme un bébé boomer mais il y a quelques années on me disait que on disait que c'était un peu plus tard un peu euh euh, avant les bébés boomers. Donc euh, les catégories sont pas définitives et aussi les mentalités sont pas définitives non plus. Parce que moi, je considère que je suis quelqu'un qui est quand même. j'ai toujours été au fait des technologies. J'essaie de. Ben, je m'intéresse et aussi j'ai travaillé dans les technologies. Donc euh, j'essaie de, de vraiment euh, avoir une mentalité euh, euh, à jour euh, tout le temps, mais c'est pas le cas de plusieurs personnes. Euh, donc euh, on a appelé ici la première génération de 1928 jusqu'à 45 ceux qui ont connu euh, ben, la fin de la deuxième guerre mondiale euh, c'est ça la 45 là. donc euh, c'est la génération du silence euh, et ensuite et on peut ben, on peut peut-être le voir de même silence ce qui a marqué le leur Comportement, leur vie, leur manière de voir le monde, euh, même au niveau économique que je parle, euh, eux ont connu beaucoup de choses que les jeunes n'ont pas connues, ont connu le crash de 87, ceux qui étaient impliqués dans la bourse, ont connu euh, euh, les années 70, euh, les troubles des années 70, la crise du pétrole dans les années 70, ce que les jeunes n'ont pas connu, donc en, en tout cas, on voit ce qui marque leur, euh, leur souvenir, on va le faire rapidement, 11 septembre, deuxième guerre mondiale, l'assassinat de JFK, la guerre du Vietnam, euh, le, le, le moon landing, le, le, le, aller sur la lune, euh, l'élection d'Obama, ça c'est en ordre. Hein, la, la révolution technologique, euh, civil rights movement, Korean War, ça, ça c'est les, les révoltes civiles avec Martin Luther King, euh, la guerre de Corée. 1950 et Irak, Afghanistan, c'est par ordre. Là. Les bébés Boomers, euh, ça c'était la génération euh, du silence. Euh, on voit ici le beau graphique qui montre là, comment euh, euh, c'est décrit. Là, c'est très très bien. Ici, c'est la fin de la vie de ceux qui ont, qui ont euh, qui sont nés dans ces ces années-là. Donc, euh, on est de passage sur la Terre, faut s'en rendre compte. Là. On est une vapeur qui passe pour un peu de temps et qui disparaît, selon ce qui est écrit dans la Bible. Donc, euh, est, on n'est pas grand-chose sur la terre. Mais nos comportements, notre manière de penser, notre vision du monde change selon euh, l'âge qu'on a. Donc, euh, c'est une réalité. Les bébés boomers, c'est après. Encore beaucoup de bébés boomers vivants. Euh, donc, euh, ce qui a frappé les bébés boomers, euh, euh, bon, c'est à peu près ben, en septembre. Euh, moins la Deuxième Guerre mondiale, voyez-vous, parce qu'ils n'ont pas connu. Et si on, on parle des Américains, et non pas des Européens. Là. Donc, euh, la guerre du Vietnam, Obama, l élection la techn révolution technologique, euh, les guerres civiles. On a connu ça, nous, euh, ben, si je me considère comme un bébé boomer. Donc, on voit ça, la, la chute du, du mur de Berlin, oui, euh, vraiment. Euh, ce qu'on voit pas dans, dans les euh, générations du silence. Génération X, maintenant, c'est... Euh, Génération X, on dit génération X, c'est à peu près des années 80 euh, qui sont nés là, dans, on voit là dans 80-90 la naissance là. Euh, 65, ah, excusez, 65 à 80, là, à la naissance, bon, jusqu'à les 11 années 80, hein, ce qui a marqué cette génération, c'est 11 septembre, l'élection d'Obama, le chute, de le, le chute de Berlin, la révolution technologique, euh, la guerre des Nets, le mariage gay, Hurricane week Katrina, euh, la, la, la la tuerie de Columbine. Donc, euh, on voit que cette génération a été marquée par des événements importants, on parle toujours d'Américains, et les milléniaux, c'est le 11 septembre, l'élection d'Obama, l'Irak, euh, les mariages, la révolution technologique, Orlando, shooting, Hurricane, Delta, et tout ça. Et je ne pense pas qu'on parle de la génération, ça c'est millénial, génération Y, peut-être dans le texte ici. Euh... Parce que l'étude Y, euh, génération X, Y, Z, euh, les données d'enquête de euh, Pew Research ont été collectées en 2007, -de, de sorte que les opinions sur les événements plus récents n'ont pas été collectées. Bon, c'est pour ça. Euh, donc, euh, mais quand même, tout ça pour ça faire sortir une réalité c'est que dans le fond, selon la date, euh, la date de notre, notre naissance, notre vie, le, le temps qu'on a passé. Regardez, moi, par exemple, je me souviens très bien de l'exposition universelle euh, en 1967 à Montréal et ça a changé ma vie dans le sens de ma conception du monde. Euh, ensuite, on a eu les Jeux olympiques ici en 1976. Euh, euh, je parle de ça aux jeunes. Ils ne savent pas ce, de, ce, de ce que je parle. Euh, L'Expo 67, je suis allé à deux reprises. Mon père nous a amené là-bas à deux reprises. Euh, donc, je peux savoir, j'ai vu le pavillon des États-Unis qui était une immense euh, soirée qui était encore Là, là, mais donc, donc, je peux parler de ce que j'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Il euh, y, y a plusieurs choses que j'ai, j'ai, j'ai vu. Euh, euh, le crash de l'an 2000, par exemple. En 87, j'étais pas à la bourse, mais j'en je avais entendu parler. Mais euh, le crash de l'an 2000, là, je l'ai vécu. Donc, euh, je peux vous en parler. C'est ça. C'est notre perception du monde. Euh, C'est peut-être aussi pour ça que les, les, les, plus, les plus vieux euh, sont moins attirés vers les crypto-monnaies. Parce que dans le fond, c'est pas notre réalité. Par contre, au niveau de l'or, c'est d'autres choses. Parce que euh, j'ai vu les mouvements de l'art de 2000 à 2011, je l'ai vu, je, de mes yeux, je voyais l'art monter, j'étais frustré parce que j'avais été dévalisé en 2000, donc je n'avais pas de sous pour investir. Euh, J'en ai pas encore beaucoup, mais euh, au moins, je, je, je connais le mouvement. Et euh, c'est ça que j'aimerais regarder à la fin, à, à, pour, pour terminer. Là. Tout simplement, ce que je voulais vous faire euh, sortir de ça, c'est que le, la conception, même en tant que, ben, on va dire, investisseur ou quelqu'un qui s'intéresse à l'économie aujourd'hui, est différente selon euh, l'âge qu'on a, selon le, la, la catégorie euh, où on se trouve. C'est ça que je voulais faire ressortir Et, et euh, pour ter ben, là-dessus, terminer, là-dessus, vous avez euh, un rapport euh, de puissance euh, générationnelle en PDF. C'est en anglais, par contre, euh, qui est un super de rapport. Euh, J'ai feuilleté ça euh, et qui parle en détail de tout ça, avec beaucoup de graphiques, beaucoup d'informations. Donc, euh, je l'ai mis sur mon site. Vous avez simplement cliqué ici. Et on va terminer avec. Euh, bon, c'est ça, comme ça. On va terminer ben, avec, justement, euh, sur le long terme, là, euh, on va y aller euh, mensuel, et on va y aller comme ça. Euh, c'est pour vous montrer, euh, sur le long terme, ça ça se trouve être le Dow Jones industriel, et euh, je vais ensuite, euh, oui, peut-être, on va faire ça avec euh, l'or. Donc, euh, c'est le Dow Jones, Dow, Dow Jones industriel industriel, si on met de manière logarithmique euh, la bourse n'a jamais cessé de monter depuis euh, ben 45 47 on le voit très très bien des longs longs mouvements ça c'est sur le long long terme des macro macro trends des tendances euh, très lourd, très long, sur le long terme, euh, la, la bourse euh, ne fait que monter. Euh, on a des variations, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans la. on est dans cette folie de spéculation et de day trading. Euh, mais la réalité, euh, quelqu'un qui aurait investi euh, il y a 50 ans dans un indice, que ce soit. Là, on a le Dow Jones, je pourrais prendre le Standard Poor's, mais peu importe, et même le Nasdaq, eh ben ça ne fait que monter eh, en absolu. Et est-ce que la tendance va s'arrêter? Est-ce qu'on va avoir un méga crash? Oui, on va avoir des crashs au cours de de, de l'histoire comme on en a toujours eu et c'est pas terminé. Regardez ici, c'est notre petite crise du COVID, ça c'était 2009, mais sur le long terme, euh, ça va continuer à monter et la raison est très simple, c'est que les banques centrales, surtout depuis les années 2000, n'ont cessé d'injecter des sous et en contrepartie de cette montée-là qui va se poursuivre, on, même si on a on a beaucoup, beaucoup d'entreprises zombies, mais ben, la tendance va continuer à, à, à monter parce que les gouvernements vont créer de l'argent artificiel. Euh, ils vont le créer à l'infini, et Jérôme Powell le dit, euh, Janet et Hélène le dit, Mais la contrepartie de ça, c'est encore sur le long, long terme, regardez 86, je ne vais pas le plus loin, ça se trouve être le dollar américain. Et le dollar américain avait connu une longue montée euh, en 2000 lorsqu'on a eu la dégringolade après 2000. Il faut bien bien comprendre que euh, on était intervenu massivement et en 2007, on a encore fait une beaucoup, beaucoup d'interventions in, monétaires et surtout, euh, ce qu'on vient de vivre, euh, la crise du COVID. Donc, on intervient beaucoup monétairement dans le système, ce qui fait en sorte, j'ai ma longue tendance ici, que le dollar américain pour moi, va continuer à dégringoler euh, sur le long terme. C'est sûr que les mouvements sont plus longs, mais euh, sur le long terme, euh, je vois le dollar américain dégringoler. Et euh, rapidement, comme ça, avant d'aller justement faire des comparaisons avec l'or, euh, je voulais aller voir les masses monétaires. Euh, bon ça c'est M2 ben, M1 là c'est la même chose M1 c'est encore P c'est ben, l'argent que qui est stocké dans les comptes de banque des individus et des petites entreprises donc euh, on voit que l'argent a, a coulé à flot depuis 2020 on le voit plus sur euh, M1, mais M2, c'est la même chose. Là. Le mouvement est, est immense. Ça, c'est tout, tout l'argent dans le système. Et euh, ce mouvement-là, euh, ne sait, même si on va avoir peut-être un, une montée moins abrute de ce qui est arrivé, les mouvements ne changeront pas. On va s'en aller vers la hausse. Et la vélocité de la monnaie euh, va continuer à, à dégringoler depuis l'an 2000 dû au fait qu'on a injecté massivement de l'argent. Et c'est ce qui me fait dire, euh, pour terminer là, euh, on va aller euh, retourner, on va retourner parce que je veux comparer avec l'art, Tout simplement là, on va retourner au Dow euh, Jones. J'avais préparé ça ici, comme ça. J'enlève ça. Non, c'est pas ça. Euh, or, ici c'est ça. Donc, euh, euh, c'est les grands mouvements, mouvement euh, du Dow Jones versus celui de l'or. J'ai mis ça, « log ». Bon, on va le laisser, on va le laisser, ça. donc euh, le mouvement de l'art aussi euh, a entamé une course là depuis euh, ben, les années 2000, euh, depuis euh, la, le, le début de l'injection massif euh, dans le système, il faut le voir, et, sur le graphique à long terme, et euh, à partir de 2002-2003, ben, l'argent euh, a, a coulé à flot, euh, euh, le gouvernement sous-bouche, les républicains, euh, on a injecté beaucoup beaucoup, surtout avec la guerre, d'Irak mais ensuite on a continué à injecter beaucoup d'argent dans le système pour maintenir à flot tout ça et lorsque le crash est arrivé en 2008, 2007, surtout 2008, on a continué à faire de l'injection massive et c'est la raison pour laquelle sur le long terme, l'or a performé et on a eu ici, à, à 2011, là, euh, une correction, une longue, longue, longue correction, et là, on est reparti sur le long terme, autant que le Dow Jones va continuer à monter, le Nasdaq aussi vont continuer, parce que les gouvernements vont continuer à injecter de l'argent dans les systèmes, bien autant que euh, l'or, elle, va profiter de ça, et pourrait euh, là, on voit qu'on est dans une, une situation... Euh, qui est très près de la fameuse cassure, même on l'a dépassé un peu, mais on va voir ce qui va se passer euh, dans les prochaines semaines, mais il y a beaucoup de personnes qui, qui embarquent en ce moment dans l'or et dans l'argent. Et euh, c'est un mouvement qui est très, très important, qui pourrait, bah, qui qui semble en tout cas être la bonne foi, parce qu'on a vu beaucoup de... Mais sur le long terme, j'ai aucun doute, l'or va continuer euh, à monter, les, les autres indices aussi, mais l'or peut peut-être... Surperformer euh, ce qu'on a euh, vécu. Et pour terminer, euh, OK, on va enlever l'or comme ça. Et je vais aller vous montrer le Bitcoin. Euh, euh, Peut-être aller sur euh, avec euh, Chandelle ouais. comme ça. Ce qui est arrivé, ben, alors, on a eu la déclaration d'Elon Musk On va finir avec ça et vous montrer aussi le, le Cathy Wood. C'est. Euh, euh, son fond qu'elle est fondée. Euh, bon, ça se trouve être le Bitcoin. On va y aller peut-être. Euh... Et depuis quelques semaines, on a beaucoup de, de résistance. Est-ce que le Bitcoin va continuer à monter? Je ne sais pas. Comme je vous dis, euh, euh, je, je le regarde euh, titre informatif. Là, vu que. Euh, Elon Musk vient de faire sa déclaration, on a eu une chute, et le bitcoin, il euh, faut comprendre que c'est relié au, au, au techno, et je, je l'ai dit souvent, ça, ça se trouve être le fond de Cathy Wood, là, qui est vraiment dégringolade, là, tendance euh, à l'appui, si on euh, ne peut pas mettre ça comme ça, mais on commence vraiment à, à voir que le, le, le fond là, de Cathy Wood, là, euh, qui se trouve avoir beaucoup de Tesla, euh, est en dégringolade. Et l'action de Tesla aussi est en train de dessouffler. Regardez la, sur le long terme, l'action euh, est en train de dessouffler et ce ne serait pas surprenant qu'elle qu continue sa, sa dégringolade. Et dans tout ce mouvement-là, on a peut-être les... Les grands les grandes GAFAM ne sont pas encore touchés euh, beaucoup. Mais euh, ce qui arrive, euh, on peut avoir un déplacement d'argent euh, qui pourrait euh, vraiment... Euh euh, tout ce déplacement-là à cause de l'insécurité l'insécurité euh, qui s'en vient un temps au, au niveau géopolitique. On vient d'avoir une attaque, là, euh, comme je vous ai dit euh, tout à l'heure, euh, en Israël, à Gaza. Là. Euh, donc, euh, Tesla est en train de dégringoler tranquillement et le fond de Cathie Wood, euh, également. Donc, euh, si... Euh, le, le, le dollar américain va continuer sa dégrégolade sur le long terme euh, et c'est ça qui me fait dire aussi que l'or elle a regardé euh, on a dépassé un petit peu. Là. On n'est pas encore à euh, mouvement, mais il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants qui rentrent en ce moment dans le marché de l'or, euh, de l'argent aussi également. Donc, euh, oui, on s'en va vers. Euh, on est rendu à 27. Il faut euh, casser ça et ça pourrait arriver euh, très, très bientôt. Donc, euh, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.